Quand j'ai eu le, le local, hein, euh, j'ai fait un, sur un bout de papier, j'ai dessiné le local puis j'ai commencé à mettre des cloisons. Je me rappelle, c'était euh, pendant mes vacances à Noël. Euh, je me suis amusé à, à me dire « Tiens, bah là je pourrais mettre ci, là je pourrais mettre ça ». Je ne savais pas vraiment euh, ce que j'allais avoir comme équipement. J'avais une idée des équipements que j'allais mettre dedans, mais je ne savais pas exactement quelle place ça allait tenir, comment ça allait s'organiser. Et puis finalement, bah, ça va pas si mal que ça. Et bon, on a remodifié le garage dans son intégralité plusieurs fois et c'est pas fini. Mais euh, ouais, c'était passionnant. C'est même plus que passionnant. Mon management m'a dit, oui, l'idée n'est pas bête. Mais comment tu vois ça bah, dit, il faudrait une sorte d'atelier laboratoire. Les gens viendraient et nous disent bah, « voilà, j'ai envie de faire ça, est-ce que c'est faisable Qu'est-ce que tu en penses ?» Etc. Et c'est vraiment comme ça qu'est né le, le Garage Fab. Alors le profil des personnes qui travaillent ici, il est compliqué à trouver déjà parce qu'il faut des gens qui soient tombés dans la techno quand ils étaient petits. C'est pas évident à trouver, il y en a. Il faut des gens qui soient capables de maîtriser un outil informatique, d'aller tourner une pièce, fraiser une pièce, fabriquer un circuit électronique, souder des composants, comprendre ce qu'on fait. Et puis surtout, il faut être animé d'une passion interne, d'un feu intérieur très vif. L'hydrogène, pour moi, c'est le, le commencement de tout, donc euh, ce gaz-là, on essaye de le connaître, c'est un gaz complexe. Cette énergie, je me suis dit, mais non seulement c'est l'énergie du futur, mais elle est déjà là et on l'utilise déjà. Et pourquoi pas continuer, parce que de toute façon, on n'est qu'au début de l'aventure hydrogène, et je pense que ce gaz a un immense avenir devant lui pour le, le futur de l'humanité. Au départ, elle a plusieurs buts, en fait, cette parabole. Le premier but, c'était euh, de travailler sur un système de refroidissement un peu particulier. On travaille beaucoup avec le froid, enfin la cryogénie, et on s'est dit, il euh, bah, y a un trou dans la raquette euh, entre la cryo et euh, le froid utilisé aujourd'hui. Tant qu'à refroidir l'élément principal de cette antenne, autant l'utiliser. Qu'est-ce qu'on peut regarder avec eh bien, On s'est dit, bah, l'hydrogène, puisque c'est l'élément le plus présent dans l'univers. Et en fait, ça a marché. Essentiellement, il y a beaucoup d'hydrogène dans l'espace. Pourquoi Parce que lors du Big Bang, il n'était créé pratiquement que de l'hydrogène. Ces nuages d'hydrogène ont créé en fait des étoiles, Une étoile c'est un nuage d'hydrogène qui s'est condensé sous l'effet de la gravité, et sous l'effet de cette gravité, se sont réchauffés et allumés. Entre guillemets, l'hydrogène brûle, il brûle pas vraiment parce qu'il fusionne, mais l'hydrogène s'est allumé pour fabriquer une étoile. Donc en fait. Toutes les étoiles sont nées d'un effondrement gravitationnel de nuages d'hydrogène. Notre Soleil, aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est sur un écran. Avec, alors, L'idéal, c'est un spectroscope, un analyseur de spectre. Hein. On va voir un spectre. C'est pas très parlant, le spectre, mais euh, euh, au moins, euh, on a une image. Quand on branche un récepteur radio, on se cale sur la fréquence. On va entendre un bruit, on a un changement de bruit, on peut dire qu'on entend l'hydrogène. C'est vraiment, c'est du romantisme, hein, mais c'est là. C'est colossalement grand, c'est immensément grand. C'est très, oui, il faut vraiment voir ça comme un nuage. Alors évidemment, vous n'allez pas le voir hein, puisque bon, c'est transparent. Mais on peut le percevoir grâce à ces ondes radio, justement. Mais oui, c'est très grand. La première fois on a testé la parabole, bah, dramatique, parce qu'on n'a rien vu. <rire> en fait, ça ne marchait pas pour euh, euh, des raisons simples. C'est que cette parabole, comme on l'a achetée vraiment à faible coût, elle n'a jamais été faite pour être un radiotélescope. Par contre, le lendemain, quand on a modifié la parabole et qu'on euh, a vu, euh, cette très hydrogène, euh, on est resté devant, euh, comme des gamins, euh, dans un jouet. Quoi. Alors que les gens qui passaient me disaient, mais vous regardez quoi, une courbe Donc euh, oui, mais non, cette courbe, elle voulait dire quelque chose pour nous, on, on voyait enfin de l'hydrogène. Ça étonne toujours, mais c'est quand même magique. Moi, je trouve que c'est magique. Tout le monde te dira que c'est pas possible, que ça ne marchera pas. Mais si on avait écouté tous les gens qui disaient que ça ne marcherait pas, on n'aurait jamais rien fait. Donc essaye et tu verras bien. Et vraiment, c'est ça qui, qui m'est resté. c'est Il bah, n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et je ne bah, je m'interdis rien en fait, en termes de rêve. Pourquoi pas